Chuck. Je m'appelle Gaetano dalla Vedova, je suis italien et Brestois d'adoption. J'ai grandi en Italie et, et ma langue maternelle est l'italien et c'est là que j'ai découvert des autres auteurs, cantautori italiens qui m'ont qui m'ont qui m'ont donné énormément Baptiste et Tenco de André, Gian Maria Testa. Et j'écoute beaucoup de genres de musique mais ceux qui me ce qui me donne le plus, ce qui me prend les tripes, c'est la chanson. C'est le récit, c'est une voix, c'est une histoire, c'est une façon de la raconter. Pour moi, le, le, le plaisir et faire de la musique, c'est jouer avant tout et communiquer avec un public, avec euh, d'autres personnes. Et, et c'est ça, à la base. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et, et la musique, c'est n'est pas une histoire de, de, de compétition. La musique, c'est une histoire de collaboration. Et ça se vit ensemble, c'est une chose qu'on fait ensemble, où il faut une complicité, il faut construire quelque chose. Et pour moi, la musique, c'est ça. Oui, j'ai joué beaucoup, j'ai fait des scènes, des festivals, des, petites, des choses, mais j'ai jamais pris le soin d'avoir de, de, de, des enregistrements, d'avoir de, de, une trace de tout ça. L'écriture, dans mon cas, pour moi, l'écriture, c'est une chose qu que je fais en solitude. J'ai besoin de ces moments de solitude. C'est extrêmement important de pouvoir euh, avoir un moment de réflexion, de pause, de, de, de, de s'éloigner du reste. J'ai commencé à écrire des choses que je sentais être importantes et qui, qui, qui avaient besoin d'être... Euh, qui ont besoin d'être communiquées, de sortir de, de mon petit univers. J'ai envie qu'elles qu puissent avoir leur vie, et que ces chansons puissent sortir et faire leur parcours. Parce qu'après, toi tu écris une chanson, mais la chanson, une fois qu'elle sort, elle a sa propre vie. Peut-être qu'elle ira pas loin, peu importe, elle, elle touchera certaines personnes, peut-être. Mais je pense qu'elles elle ont je leur dois ça, elles ont besoin de, de faire leur parcours elles-mêmes. Et donc j'ai envie d'enregistrer de, tout ça. La chanson, c'est essentiel, c'est un regard sur les choses, c'est le besoin de, de raconter, d'écrire, de, ben de chanter et de communiquer surtout. Et dans, le, dans, le moment de, dans les moments heureux et dans les moments tristes, la chanson te donne te quelque chose de la force, te donne l'envie de recommencer, l'envie de, de faire, de connaître, la curiosité.